Pour fabriquer un objet avec une imprimante 3D ou une machine à commande numérique, il faut d'abord le modéliser. La modélisation 3D, c'est ce que vous allez apprendre dans ce cours en ligne ouvert à toutes et tous. Vous irez à la rencontre de quatre artistes diplômés de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne qui vous mettront au défi de modéliser des objets qu'ils et elles ont conçus. C'est sur le logiciel FreeCAD, un outil open source, que vous allez faire vos premiers pas en modélisation 3D. A la fin du cours, vous serez capable de concevoir une pièce mécanique en 3D avec FreeCAD et de créer des fichiers interprétables par des machines numériques utilisant les standards de l'industrie. Vous serez accompagné par une équipe interdisciplinaire d'artistes et makers de l'ESAB, ingénieurs de l'IMT Atlantique et développeurs de la communauté FreeCAD. Vous irez à la découverte des savoir-faire d'artisans des métiers d'art qui intègrent le numérique dans leur processus de création et de fabrication. Rejoignez-nous sur fun-mook.fr pour ce nouvel épisode du parcours de La fabrication numérique.